Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 4 septembre 2019, euh, j'ai fait un clip vidéo sur Facebook, c'est certain que euh, je, mon... je l'ai fait avec mon cellulaire, euh, j'avais de la misère avec si vous voulez, je ne pouvais pas virer euh, euh, l'écran de façon à pouvoir mettre l'écran comme quoi je puisse quand même m'enregistrer... Euh, en voyant mon visage et tout ça. Donc, euh, j'étais mal organisé, il a fallu que je me place devant un miroir. Allez ah, donne ça a donné ce que ça donnait. Et euh, là, aujourd'hui, ben, c'est pour vous expliquer pour quelles raisons, depuis euh, 2003-2004, la Société des d'échange automobiles du Québec, qui me doit 200 000 par année, euh, je pourrais dire même depuis 2003, euh, parce qu'elle m'a fait perdre mon entreprise, euh, Massony West Allen, et les autres entreprises que je possédais, euh, elle l'a fait par les tribunaux judiciaires, parce que les tribunaux judiciaires, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé le permis de conduire de ma personnalité juridique, euh, genre que, avec le numéro de permis n 6555 1306 05, et euh, ils ont ensuite de ça interdit... Euh, que cette personnalité juridique-là, qui est inanimée, qui n'a pas de date de naissance, même si on nous fait dire toujours le contraire, parce qu'on n'est pas au courant que quand on doit donner nos informations sur notre identité à quelqu'un du gouvernement, à Service Canada ou à Service Québec, on est obligé de leur mentir. Eux le savent peut-être, eux ne, ne le savent peut-être pas non plus, qu'on est obligé de leur mentir en donnant une date de naissance au prénom. Usuel que nous possédons et au nom de famille. Et euh, pourtant, un prénom usuel et un nom de famille n'a pas de date de naissance. Donc, automatiquement, euh, la Société des automobile automobiles du Québec, elle a perdu devant l'honorable juge François Godbout au dossier 200-22-028-373-041 et euh, Elle a perdu le 28 mai 2004 et elle a dû rembourser en février, le 15 février 2005, la somme de 1900 Elle a traîné pendant presque un an de temps avant de rembourser parce que j'avais fait reconnaître la distinction entre la nature humaine qui euh, n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas assujettie à une obligation de débiteur, qui n'a aucune capacité euh, et aucune qualité. ...de payer au nom, à la place et pour le compte de sa personnalité juridique, les dettes et euh, subir l'emprisonnement pour cette personnalité juridique-là... ...qui est une fiction, qui est une existence fictionnelle, euh, qui n'a aucune nature, qui est strictement juridique et judiciaire, qui est la propriété intellectuelle du gouvernement... Et ça, ça s'est expliqué dans le journal des débats de l'Assemblée nationale de 1996. Donc, je réclame de la Société des sciences automobiles du Québec la somme de 200 000 par année depuis 2003. Et je réclame aussi à la Commission de la construction du Québec... Pour ma personnalité juridique, Jacques de la famille Normandin, qui a un numéro d'assurance sociale, Jacques a un numéro d'assurance sociale 231-249-525. Euh, je réclame au moins euh, le fonds de pension de 31 177 que la Commission de la construction du Québec refuse de payer depuis 2016. On est rendu en 2019 et euh, on, on arrive en 2020 et euh, je ne crois pas que je vais pouvoir... Euh, Possède que je vais pouvoir acquérir euh, cette somme-là, qu'ils vont vouloir me payer ça, étant donné que euh, le gouvernement fait affaire seulement à des personnalités juridiques, à des prénoms et à des noms de famille. Euh, donc, ce sont ses propriétés à lui. Donc, quand je dis au gouvernement que j'ai des héritiers, successeurs légaux et tout ça, c'est complètement faux. Je n'ai absolument rien de ça. Et là, le gouvernement est en train d'en faire la preuve parce qu'il va garder cet argent-là. Pourtant, moi, la nature humaine, j'ai toujours travaillé pour ma personnalité juridique, genre que 231, 249, 525, afin qu'il assure ma subsistance. Donc, j'étais obligé de quémander. J'étais obligé, tout simplement, euh, de mendier cette personnalité juridique-là sans le savoir, parce que le seul qui pouvait avoir un compte bancaire, le compte bancaire 038-132 de la Caisse populaire des Jardins de Coynesville, 90027 de la succursale 815, c'était Jacques avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525 qui n'a pas de date de naissance et qui est inanimé. Donc, le titulaire de ce folio bancaire-là, c'est la Caisse populaire, ce sont les banques qui sont titulaires de vos folios bancaires, de vos comptes bancaires, vous ne le savez même pas. Vous n'avez aucun pouvoir et aucune autorité là-dessus. Et euh, ces gens-là, c'est eux qui devraient normalement payer les impôts euh, à Revenu Québec et à Revenu Canada s'il y avait une réclamation. Et c'est arrivé dans mon cas à moi où, euh, sans m'avertir, euh, l'administration de la Caisse populaire Brome-Missisquoi à a pris le solde du compte bancaire 038-132 pour le remettre à de devenue du Canada sans autorisation de ma part. Et euh, ensuite de ça, euh, ça a passé au conseil d'administration. Euh, de tous les imbéciles qui sont à l'administration de la Caisse populaire de Crownsville. et euh, Parce que vous savez que c'est tous des jaloux ici. On sait ce que c'est dans une municipalité, des petites places et tout ça. Les caisses populaires, c'est toute une gang de jaloux qui, qui, qui se regardent et qui ont envie de se manger à laine de sur dos l'un sur l'autre. Mais euh, c'est ces gens-là euh, qui ont tout simplement fermé ce foyer bancaire-là, ce compte bancaire-là, le numéro 038-132. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'y avait plus de fonds pour euh, pouvoir honorer pour que ce fameux genre qui est inanimé, euh, qui n'a pas de date de naissance, puisse honorer par moi la nature humaine, euh, les, euh, les engagements euh, contractuels ou les, les transactions euh, bancaires. Euh, mettons que j'avais payé par chèque euh, une dette, il ben, n'y avait plus de fonds. Donc, automatiquement, euh, ils ont pris les fonds, eux autres. Ils ont donné ça à l'argent devenu du Canada. Puis, ensuite de ça, il n'y a plus de fonds. Ben, là, ils ont fermé les comptes bancaires. Voyez-vous comment c'est des bandits? Ça, c'est le mouvement des jardins. C les caisses populaires sont pires que toutes les autres. Parce que c'est censé être une coopérative nous appartenant. Et c'est complètement faux. Ça n'existe plus, cette, euh, cette, les caisses populaires, la coopérative des caisses populaires, depuis 1997. Euh, ça n'existe plus. C'est une corporation. Ils font en croire n'importe quoi. Ils ont mélangé corporation avec coopération, coopérative et tout ça. Depuis qu'ils ont fusionné, depuis qu'ils ont acheté la Banque Laurentienne. Et la Banque Laurentienne, ben, ça appartient au mouvement des jardins aussi. Donc, les actionnaires sont beaucoup plus importants. Ceux qui financent et ceux qui vont chercher des intérêts euh, par le mouvement des jardins, euh, que nous, les coopérants, qui ramassent des miettes, des miettes et des miettes. Vous comprenez. Mais là, ils vont essayer de vous en donner un peu plus parce que je dis des vérités qui dérangent un peu. Donc, n'oubliez pas que si euh, moi, là, je suis prêt à rembourser toute la, la, la sécurité de la vieillesse et le fonds de retraite, l'argent que j'ai reçu depuis 2018, parce que c'est seulement depuis 2018 que je reçois le fonds de pension du Québec et du fédéral. C'est seulement depuis 2018. Et si on me paye ce que la Société des sciences automobiles du Québec me doit, je rembourse tout ça et je n'ai pas besoin de la Sécurité de la vieillesse fédéral et de Retraite Québec. Je n'ai pas besoin d'être ça. Il y en a assez qui en ont besoin, mais moi, le gouvernement me doit ça, en plus de devoir me payer 31 177 avec les intérêts, les pannes et tout ça. Et euh, vous savez que le gouvernement me doit beaucoup, beaucoup plus que ça aussi. Parce que le gouvernement, euh, vous savez qu'il euh, il, euh, m'a un petit peu, si on veut, euh, à côté au mur, en euh, réclamant 381 pièces de TPS et de TVQ à Jacques Normandin. Jacques, qui a un numéro d'assurance sociale 231-249-525, qui est inanimé, ils lui ont demandé en TPS-TVQ 381 775 Et euh, Écoutez, euh, demander à un numéro d'assurance sociale qui n'a pas de numéro de TPS et de numéro de TVQ pour euh, prélever des taxes des TPS et de la TVQ, et le gouvernement arrive en arrière pour réclamer en 2005. Puis ça, j'ai deux dossiers judiciaires. J'ai deux dossiers judiciaires. Je vais vous donner les numéros de dossier. C'est pas de la frime. Attendez un instant. J'ai deux dossiers judiciaires. Prenez en note si vous voulez. C'est le dossier à la Cour fédérale, le GST 633705 en 2005. Et en Cour supérieure du Québec, c'est le 500-05. C'est un divers. 077010-054. Et la réclamation était de 381 715 et 74. Mais par contre, moi, je leur ai dit, vous allez vous payer quand même. Vous allez vous payer quand même, même si c'est un vol que vous faites. Vous allez aller chercher dans le certificat de naissance du directeur d'État civil. Le numéro du certificat, c'est QC 194 dans lequel ils ont un montant de 13 046 787 sur lequel ils peuvent ramasser cet argent-là. Imaginez-vous qu'ils ne veulent même pas le faire. Ils ne veulent pas collecter cet argent-là. Mais là, par exemple, ils ne veulent pas me donner le 200 000 par année euh, de la Société chasse automobile du Québec, alors qu'ils pourraient aller chercher ça encore dans euh, cette valeur-là, euh, qui est au certificat de naissance du directeur d'État civil. C'est la valeur de Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, qui est de 13 46 787 Ils pourraient aller chercher ça. Et pire encore, c'est que euh, le gouvernement, vous savez que, euh, sur un chèque de 48 742 qui provenait euh, du compte bancaire du ministère de la Justice du Québec en 2008, euh, parce que justement ce chèque-là était censé euh, régler un compte pour des gens que je connais, qui étaient en Gaspésie. Euh, ils ont pris tout simplement, ils ont, ils ont réglé tout le compte pour 48 742 ça ne payait même pas la, les dettes et les impôts de ces gens-là. Et ces gens-là, ben, euh, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit « qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Ben, euh, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'ils l'ont fait certifier, ils sont descendus ici à Montréal, ils l'ont fait certifier, ils euh, habitent à Montréal depuis ce temps-là, depuis 2008, ils ne pouvaient plus rester là-bas. Et euh, là, ils ont pris euh, tout simplement le chèque, ils sont allés le faire certifier à la Caisse centrale des Jardins, parce que c'est un G107, donc c'est un compte bancaire du ministère de la Justice du Québec, un G107 à la Caisse centrale des Jardins. Et euh, en fin du compte, quand on, ça a été certifié, on, on a ouvert un compte bancaire pour être humain. À la banque Tonto Dominion, ça a Sherbrooke à Montréal. Ils ont ouvert le compte, mais quand ils se sont rendus compte qu'en ouvrant le compte, ils ne pouvaient pas trouver de numéro d'assurance sociale ou quoi que ce soit qui euh, représentait un prénom usuel et un nom de famille, ils ont refusé. La seule chose qu'ils nous ont dit, c'est que vous pouvez déposer seulement des billets de banque mais pas aucun chèque, absolument rien de ça. Et le chèque qui était certifié, qui venait du ministère de la Justice, a été refusé. Et ça, c'est en 2008. Imaginez-vous, le 12 avril 2012, quatre ans plus tard, Revenu Québec a fait un prélèvement de 1201 et 58 sur cet instrument monétaire-là qui n'a jamais terminé sa transaction dans une institution financière comme la caisse centrale des jardins Donc, euh, le Revenu Québec a créé 1258, on a reçu la lettre comme quoi ils ont, ils ont pris ça, ils ont soustrait ça, du, du 48 742 qu'il y avait sous le chèque, alors que le chèque, nous on ne l'a jamais oblitéré, le chèque euh, n'est pas altéré, il est intact, et euh, ça m'a choqué, mais on s'est rendu compte ensuite de ça, euh, que dans le fond. Euh, euh, revenu Québec venait de nous ouvrir la porte et de s'ouvrir la porte à lui-même. Il pouvait faire des chèques entre 1201 et 58 et 48 000 autant de milliards de fois que ça lui convient. Sans que Revenu Québec soit membre de l'Association canadienne des paiements, sans que Revenu Québec soit une banque, alors que Revenu Québec euh, est en charge des biens non réclamés, des banques, et ça, ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est seulement la Banque du Canada, qui avait ce mandat-là. Mais ici au Québec, c'est Revenu Québec qui est en charge de tout ça. Et Revenu Québec, pire que ça, c'est qu'il a enregistré l'Assemblée nationale sous le numéro d'entreprise 88 13 8000. Et le ministère de la Justice et ses tribunaux judiciaires sont enregistrés sous le numéro d'entreprise NQ 88 13 81 2227. Ça, c'est en violation de l'article 91 27... De l'acte 91-27 ou 29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Et euh, vous savez que ça, ça a toujours existé. Et euh, quand il y a eu le rapatriement de la Constitution en 82, euh, quand il y a eu des débats avant ça pour euh, pouvoir rapatrier la Constitution, puis il n'y a rien qui a marché là-dedans. Le Québec était déjà sorti du Canada depuis 1968 quand ils ont supprimé l'Assemblée législative, le Conseil législatif, les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur du Québec en 1968. Et quand vous allez dans le dossier euh, du registre des entreprises de revenu Québec, qui appartient au revenu Québec, là, qui a incorporé l'Assemblée nationale du Québec, c'est écrit que l'Assemblée nationale du Québec a été constituée en 1867. C'est ça les, les juristes, c'est ça les juges, c'est ça les notaires et les avocats euh, qui ont une formation professionnelle dans les universités du Québec et qui ont corrompu, qui ont pollué l'administration de l'enseignement euh, judiciaire universitaire euh, dans les universités à l'extérieur du Québec, comme à Ottawa ou ailleurs. Et allez voir là-bas qui enseigne, c'est généralement des membres du Barreau du Québec qui enseignent le droit à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Donc, euh, là, vous savez comme moi ce qui se passe. Le gouvernement, normalement, euh, a tout ce qu'il faut en garantie pour me faire vivre, et je n'ai même pas dollars par mois euh, de la Sécurité de la vieillesse et de retraite Québec pour assurer ma subsistance. Je suis rendu à 68 ans. Euh, vous savez que je sais quand même que j'ai... Euh, je suis un bon sujet euh, de cancer. J'en ai quand même la preuve. Euh, en tout cas, j'ai vu que j'avais un petit peu de sang. Et puis, euh, donc, il euh, y a des choses qui, qui m'ont inquiété un peu, mais euh, je ne peux pas aller à l'hôpital parce que, première des choses, euh, euh, si je vais à l'hôpital, automatiquement, je suis obligé de renverser les jugements euh, de, des juges bisson nos fontaine de la Cour municipale de Montréal, au dossier 721, 773, 710 même si la juge Sylvie Gérard a renversé ces jugements-là, dans la même cour municipale de Montréal, au dossier 748-257-112, moi, jamais je vais renverser les juges, le jugement du juge Pierre Fontaine provenant des juges du Sceau, euh, Bisson, Deneau et Fontaine. Il y a eu ensuite le jugement qui a confirmé euh, le dossier de la Cour municipale de Montréal qui a été confirmé en Cour du Québec devant l'honorable juge François Godbout au dossier 222 028 373 041 dans lequel il a reconnu que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin est le représentant autorisé de, du prénom usuel Jacques 231-249-525 et du nom de famille Monsieur Normandin euh, qui n'a pas de date de naissance et, et qui est un, un simple titre, vous comprenez parce que ça n'a pas de vie, un nom de famille. C'est une corporation, c'est une association de personnes, autant féminines que masculin, parce que le nom normandin, un nom de famille, c'est ni masculin ni féminin, puis c'est toujours au singulier. Je trouve, dans certains cas, comme des rosiers ou des lauriers, je pense que ça finit par un S, mais c'est très rare. Comme le prénom Gilles, ça finit par un S, mais je vais vous dire franchement, comme Jacques j a c q e s ça finit par un S, mais ça, ça veut dire s'il n'y en a rien que ça finit par un S, comme s'il y en avait 10 millions. Alors que, normalement, un prénom, un prénom usuel... C'est inanimé, ça n'a pas de date de naissance, c'est la propriété intellectuelle du gouvernement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire entendre euh, ce que j'ai enregistré euh, directement euh, du, euh, sur Internet, là, à partir de ce que j'ai enregistré, oui, euh, sur Facebook. Donc, euh, écoutez bien ça. On va voir exactement euh, ce qu'il y en est de ça. Attendez un petit peu. On va voir. Et... Et... Attendez un petit peu. J'espère qu'on va être correct là-dessus. Voilà. Vous donc... Euh, écoutez, il y a des gens qui me demandaient pour quelle raison euh, j'ai plus de véhicules je n'ai pas de permis de conduire euh, pour, pour, pour, pour se finir autour de chez moi ou à la, au Québec ou au Canada. J'ai gagné contre le gouvernement en 2003, en 2004, et en 2004, j'ai gagné à la commission de à la Cour du Québec et à la Cour supérieure du Québec, ayant en fait reconnaître la distinction entre la nature humaine et la personnalité juridique. La nature humaine, elle vit et existe. Alors que la personnalité juridique, elle ne vit pas. C'est un prénom ou un nom de famille. Mais elle existe juridiquement pour les juristes, pour les notaires, pour les avocats et les juges. Et euh, quand j'ai gagné, en cours du Québec, au dossier 200-22-028-373-041, au, bien, automatiquement, euh, automatiquement, j'ai été remboursé. Vous comprenez? Donc, euh, si j'ai été remboursé, je vais le mettre un petit peu plus loin. J'ai été remboursé euh, un, presque un an plus tard, le 15 février. 2005, alors que j'avais gagné le 28 mai 2004. Mais c'est suite à ça qu'on a, a demandé que Jacques Normandin passe un examen médical. Et si j'avais accepté ça, je venais de renverser les décisions des juges Bisson-Denot-Fontaine de la Cour municipale de Montréal au dossier 721, 773, 710, J'aurais renversé la décision du juge François Godbout au dossier 200-22-028-373-041. Et j'aurais renversé la décision du juge Feu Rénal-Fréchette, le très honorable juge Feu Rénal-Fréchette, au dossier 460-36-000084-046. Et vous savez que Feu Rénal-Fréchette, le palais de justice de Sherbrooke porte son nom. Et j'ai été remboursé, justement, c'est parce que j'ai gagné contre le système. Et euh, ayant gagné contre le système, ben, automatiquement, vous savez comme moi, que la Société des automobile du Québec m'a remboursé. Et après m'avoir remboursé, elle m'a enlevé mon permis de conduire, ma carte de chance maladie, toute pièce d'identité de ma personnalité juridique. Donc, toutes les pièces d'identité de Jacques, le, du prénom Jacques, qui n'a pas de date de naissance, qui a un numéro d'échange social, 231-249-525, avec le mot de famille normandais. C'était une façon de se venger pour avoir simplement découvert ce qui se passait, euh, justement, avec euh, euh, la connaissance. Donc, je n'avais pas le droit de posséder cette connaissance-là. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, euh, c'est certain que euh, j'ai toujours voyagé. Quand je travaille, on est obligé de payer des gens pour nous transporter. Moi, Actuellement, je suis obligé de travailler à 68 ans. Euh, je n'ai plus la capacité que j'avais. Euh, Bricteur-maçon, c'est quand même pas un métier qui est facile, mais c'est, il euh, y a des gens quand même, des bons samaritains, euh, qui se servent justement de notre compétence, de notre capacité, la capacité qu'on a encore, pour nous permettre là, de vivre convenablement en allant chercher de l'argent, sans payer des impôts. Vous comprenez? Euh, là, la déclaration d'impôts, ce que je fais, c'est que je vais prendre le 13 046 787 je vais le partager. Euh, depuis 2015 à aller à aujourd'hui, depuis l'année que je travaille, euh, pas 2015, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 85 ans. Et je vais voir combien ça donne par mois. Et quand je vais faire le rapport d'impôt, ben, je vais mettre une partie de ce montant-là, chaque année. Parce que ça ne donne rien euh, d'arriver. Premièrement, il n'y a pas de loi ici. Voyez-vous comment qu'elles sont menteurs, voleurs et bandits? Ce qui est euh, Revenu Québec et le registraire des entreprises de Revenu Québec. Regardez comment ils sont bandits en réclamant des impôts, sachant eux-mêmes. À l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu, chapitre I3 de 1985, qu'il n'y a pas de loi. Loi comprend loi haute, une loi du Parlement du Québec, et c'est confirmé dans la loi fédérale Z03, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Donc, la Chambre des communes et le Sénat canadien, qu'on va élire encore cette année, ce ne sont pas une législature, ce n'est pas une législature ou ce ne sont pas euh, des chambres législatives. Vous comprenez? Et c'est confirmé finalement dans le, le formulaire euh, RC-251 ou T-118 de l'Agence des revenus du Canada euh, qui, à l'ando, euh, présente euh, les provinces et territoires du Canada avec euh, les impôts et les lois concernant la sécurité de la vieillesse et tout ça. Sauf le Québec. Le Québec n'est pas compris là-dedans. Il est complètement absent du Canada. On continue. Mon frère le plus vieux, parce qu'on est tous au Québec à être pris dans cette situation-là. Donc, je fais de la maçonnerie. Euh, étant donné que, que le gouvernement a supprimé ma personnalité juridique, donc euh, euh, le titulaire de droit qui est Jacques, avec le numéro de sens sociale social 231 249 525 de la famille Normandin, ainsi que l'assujetti aux obligations de débiteurs, donc de payer des dettes, de payer de l'impôt ou de payer n'importe quelle dette, que ce soit des dettes publiques du gouvernement ou que ce soit euh, des dettes privées entre particuliers euh, des différents commerçants. N'oubliez pas que c'est le total de l'endettement qui évalue euh, la valeur du pays ici et ça, ben, on transforme ça sur chaque sur chaque famille ici au Canada. Donc, euh, c'est pour ça que quand on parle per capita, on parle par tête. Donc, si on est 37 500 000 de population, euh, si la moyenne, la valeur moyenne est de 7 millions par tête, c'est ce que vaut le Canada actuellement, c'est la valeur du Canada alors que les richesses au Canada ne sont pas tous exploitées loin de là, et que la majorité des richesses du Canada est donnée aux pays étrangers. Euh, par exemple, euh, l'eau potable ici, euh, aux 100 litres, le gouvernement va chercher 7 sous pour chaque 100 litres euh, d'eau euh, qui est commercialisée par des commerçants. Et les commerçants, eux autres, chargent de la taxe là-dessus, je crois. Et en tout cas, c'est embouteillé, puis c'est rare qu'on voit une bouteille d'eau euh, en bas de 1$. Et le gouvernement, pour chaque 100 litres, reçoit 7 sous. On continue. Où, euh, devant toutes les transactions bancaires, ben, ça m'a été interdit. Donc, posez-vous pas de questions pour quelle raison je suis à pied. Euh, je me suis trouvé quand même le transport pour euh, aller à ma retraite euh, à l'ermitage Sainte-Croix sur le boulevard qui est à fond, ça commence vendredi prochain. C'est vendredi, samedi et dimanche. Et dimanche, ben, il y a quelqu'un qui est censé euh, euh, venir me, me chercher euh, pour que je puisse retourner à Coventville. Donc, euh, je ne sais pas s'il si y en a beaucoup ici au Québec qui ont perdu leur permis de conduire parce qu'ils ne voulaient pas passer un examen médical sur le nom de gens qui n'a pas de date de naissance. Alors que le juge François Godbout, au dossier 200 22 028 373 041 a bien déclaré que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, normandais, survenu inopinément le 13 juin 1951. Donc, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas, de, ça ne se peut pas qu'il y ait la même date de naissance euh, pour Joseph, pour Pierre et pour Antoine. Ma mère a accouché seulement deux mois. Mais le gouvernement, mettant des virgules, entre chaque nom masculin, il a transformé ça en prénom. Et un prénom n'a pas de date de naissance, il est inanimé. C'est la propriété intellectuelle du gouvernement. Et sur quatre prénoms que le gouvernement possède, c'était pour moi un nom de famille qui était Jacques Trédunion, Joseph Trédunion, Pierre Trédunion, Antoine... Ça, c'est mon nom de baptême, mais une autre famille ne se baptise pas. On ne baptise pas une corporation. Ce n'est pas comme euh, le sacrement de pénitence à Noël ou à Pâques, où c'est des sacrements euh, communautaires. Tout le monde voit à l'Église et le prêtre donne la bénédiction, l'absolution à tout le monde. Un baptême, c'est un par un. Et si on avait été quadruplé, ben, euh, Jacques aurait été baptisé... Joseph aurait été baptisé, Pierre aurait été baptisé et Antoine aurait ba été baptisé. Et euh, la naissance, bien, allez vérifier dans le système de santé publique, au registre de santé publique, pour savoir euh, l'heure, les minutes ou les secondes de la naissance de chacun. Ça m'étonnerait que vous puissiez trouver ça. On continue. OK. Euh, est le représentant autorisé? de la personnalité juridique qui a un prénom, qui est Jacques, avec un numéro d'assurance sociale, 231-249-525. Il est inanimé, il n'a pas de date de naissance, et il est jumelé ou fusionné à M. Normandin. Et ce M. Normandin-là, que ce soit Jacques, que, que ce soit Joseph, que ce soit Pierre, que ce soit Antoine, que ce soit Jacques-Antoine, pour les avocats, les juristes, les juges, les notaires, c'est toute la, la même chose. Vous comprenez? Parce que tous les... Je dis bien chose. Les prénoms que je vous ai pour le gouvernement, on n'a pas le droit de les utiliser, ces prénoms-là, quand on dit monsieur. Il faut toujours dire. Donc, euh, on n'a pas le droit de les utiliser, les prénoms. Et ça, c'est par le juge Serge Champoux, dans son jugement. Je vais vous donner le numéro de dossier du jugement. C'est le dossier 455 01 011755 117 dans le dossier de Drayson tomic par lequel monsieur, euh, le constat d'infraction avait été attribué à M. Tomic, qui est un prénom, au lieu d'être attribué à M. Drayson, qui est un nom de famille. Et à cet effet-là, le juge Champoux a acquitté euh, justement, le prévenu Drazen Tomic. Normandin. Il y a seulement un nom de famille, mais vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, 20, 25 prénoms. Il n'y a pas un prénom qui est animé il n'y a pas un prénom qui a une date de naissance c'est la propriété intellectuelle du gouvernement. Donc, euh, on m'a. C'est interdit d'utiliser un prénom en droit. On vous appelle toujours par votre nom de famille, Monsieur, Madame ou Mademoiselle Normandin, Monsieur, Madame ou Mademoiselle Landry, Monsieur, Madame ou Mademoiselle Marois, Monsieur, Madame ou Mademoiselle Trudeau, etc. On a quand même enlevé le fameux permis de conduire et je réclame 200 000 dollars par année depuis 2003 à la Société d'assurance automobile du Québec. Et la Société d'assurance automobile du Québec, qui était à l'époque représentée par le cabinet d'avocats Gélinas et est représentée aujourd'hui par le cabinet du euh, euh, euh, euh, Et c'est Gisèle Gauthier qui se trouve à être à l'accès à l'information pour l'institution, euh, euh, la plus grande institution de criminels, de voleurs et de bandits, qu'on appelle la Société d'assurance automobile du Québec avec le ministre des Transports, donc ça travaille ensemble. Ça, c'est les plus grands employeurs ici au Québec. C'est toujours autres qui donnent l'ouvrage à tous les policiers. C'est toujours autres qui donnent l'ouvrage à une grande majorité, si ce n'est pas tous les avocats membres du Barreau du Québec. Donc, la Société des chances automobiles du Québec est très, très protégée contre toute poursuite judiciaire, comme la fameuse poursuite judiciaire dans laquelle ils doit 200 000 par année. Euh, depuis 2003. Donc, euh, et là, ben, c'est certain que Michel Pessina, qui est bâtonnier du barreau de Montréal, c'est l'avocat ad hoc euh, de la Commission de la construction euh, du Québec, dans le cabinet d'avocats Blacker corriveau Et lui, ben, refuse de remettre le fonds de pension de ma personnalité juridique, Jacques, 231-249-525-RI, qui est son critère de reconnaissance juridique. Il refuse de lui remettre, à ma personnalité juridique, 31 177 dollars plus euh, les dépenses, les intérêts, euh, si vous voulez, et tout ce que vous voulez. Donc, euh, il me doit ça depuis, il doit ça à ma personnalité juridique depuis 2016, on arrive à 2020, je l'aurai pas encore, je vais mourir, je l'aurai pas encore. Et vous savez, et vous savez que euh, le gouvernement automatiquement euh, ne peut pas reconnaître mes héritiers, mes successeurs et tout ça, puisque Jacques... Euh, qui est la personnalité juridique à qui appartient le compte bancaire, à qui euh, les dettes sont, sont réclamées, ou l'impôt est réclamé et tout ça, genre que, que le numéro de son social 231-249-525, qui est inanimé sans date de naissance, mais qui est titulaire de droit et qui est assujetti aux obligations de débiteur de payer des impôts, des dettes, des taxes ou quoi que ce soit. Donc, euh, le gouvernement, il s'est bien organisé en tout simplement remettant sur le dos de toute nature humaine, donc euh, du baptisé Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, la charge de payer, de parler, de prêter serment, de signer, à la place au nom et pour le compte de la personnalité juridique inanimée Jacques-Normandin, Jacques, Jacques 231-249-525. On appelle ça des bandits chez nous, puis c'est pas rien qu'ici au Canada que ça existe, ça. C'est ailleurs dans le monde, partout où il y a des numéros de sociale que tu ne, que, euh, étant donné que j'ai gagné, moi, je n'ai pas d'héritier. Parce que quand tu n'as pas de vie, quand tu n'as pas de date de naissance, quand tu, euh, tu n'as pas, comment je peux dire, donc quand tu es inanimé, quand ils me font dire dans n'importe quel document que j'ai des héritiers et tout ça, c'est complètement faux. Ils m'ont même demandé euh, de donner euh, la date de naissance. Euh, euh, pour euh, le, le document euh, « Mon dossier euh, » au gouvernement à Service Canada. Alors que là, ils disent « Donnez votre numéro de sociale, social, puis après ça, donnez votre date de naissance. » Où il y a un numéro de sociale, il n'y a pas de date de naissance, ils sont au courant. J'ai tout enregistré ça, j'ai eu des enregistrements téléphoniques, j'ai tout conservé ça. Et euh, ça, c'est dans mes dossiers. Ça prouve comment on peut se faire tromper, mentir... Euh, manipuler, exploiter, vider. Euh, écoutez, nous sommes des riens pour nos gouvernants et c'est nous les riens qui allons aller aux élections ici. Donc, moi, je vous inviterais pour la prochaine élection cette année euh, à voter seulement pour des candidats indépendants. Votez pour un candidat indépendant, même si vous ne le connaissez pas. Si vous ne savez pas vraiment pour qui voter, n'allez jamais voter pour le Parti libéral. Le Parti conservateur, c'est semblable, mais Andrew Shears, euh, j'ai l'impression que c'est un homme quand même qui a l'air sincère, malgré tout. Donc, euh, à vous de faire un bon choix, mais pas le Parti libéral, oubliez ça. Ici, c'est Denis Paradis, puis, Denis Paradis a, a pas de son bail, puis Denis Paradis il doit sortir d'ici assez rapidement. Ça fait plusieurs années qu'il est au courant de mon dossier, puis il m'a dit, j'ai un serment de confidentialité à respecter, je n'ai pas le droit de m'occuper de votre dossier. On continue. Si c'est gouvernement, parce que tous les héritiers que je nommerais, c'est des personnalités juridiques avec leur prénom et avec leur nom de famille qui n'ont pas de date de naissance. Vous comprenez? Ça n'a pas de date de naissance. Euh, par contre, ça existe, mais ça ne peut pas bouger. Mais euh, cette personnalité juridique, Jacques, 2021-249-525, avec le nom de famille Normandin, il est titulaire du droit au domicile et de tout autre droit, et il est assujetti aux obligations de débiteur de payer des impôts. Mais qui doit aller en arrière pour. Et d'avoir aussi un compte folio-bancaire, un compte de banque. Alors qu'aucune nature humaine n'est titulaire d'un compte de banque et n'a droit, tout simplement, de, de transiger euh, dans une succursale bancaire quelconque sur la planète. ...à la place de quelqu'un qui n'a pas de date de naissance, donc euh, qui est inanimé, c'est la nature humaine en arrière qui est baptisée, qui est Jean-Joseph-Antoine Pierre, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas titulaire de droit... Donc, le gouvernement ne reconnaît aucun droit à mon sujet, comme baptisé, et, et il sait que je ne suis pas assujetti à l'obligation de payer des, des impôts, des taxes, ou être assujetti à observer une loi quelconque. Mais je suis là, par exemple, pour être puni par les juges, les juristes, les avocats et les notaires, si le gouvernement euh, juge que moi... Étant l'exemple, parce que je deviens une personne raisonnable, dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reid, euh, donc une personne raisonnable, c'est une fiction, mais c'est cette fiction-là qui doit subir toutes les peines prévues par la loi. Donc c'est pour ça que le 14 décembre 2014, le 12 décembre 2014, euh, Guy Fontaine, avocat hoc de l'agent devenue du Canada, m'a envoyé en prison. Et mon avocat Michel Lebrun n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas me défendre. Il a fait son possible. Je le remercie. Euh, il l'a fait gratuitement. Et euh, il n'avait pas, pas le droit d'observer ni les lois ni les jugements qui ont été rendus à ma faveur. Et les jugements qui ont été rendus à ma faveur forçaient les juges, les juristes, les avocats et les notaires à observer des articles de loi. Et mon avocat n'a pas pu forcer. Les juges, les juristes, les avocats et les notaires à observer les jugements qui les obligeaient à observer les lois. Donc, il euh, y a des élections qui s'en viennent, là, ici cette année, au fédéral. Euh, et euh, vous savez que les juges euh, de juridiction fédérale, c'est les juges de la Cour supérieure, de la Cour d'appel, euh, de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale. Bien, ces juges-là de juridiction fédérale, ben euh, vous voyez, comme on dit, on dit euh, je regardais, il y a quatre juges actuellement, là, à la Cour suprême, qui ont euh, tout simplement pataugé, si vous voulez, dans le dossier de SNC Lavalin. Justement, j'ai rendu ça public aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a expédié ça. Donc, je l'ai expédié à plus de 600 personnes. Et euh, quand vous allez ça, partagez-le. Il y, des, il y a des tribunaux fédérales. Et les quatre juges en question, mais c'est des juges qui étaient au fédéral. C'est certain qu'il y en a qui ont essayé de se corriger un petit peu là-dedans. Mais le mal est fait. Donc, euh, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je termine là-dessus. Donc. Euh, Écoutez, euh, c'est vraiment spécial là, ce qui s'est passé euh, dans, dans ce dossier-là. C'est pas terminé. Bonne journée tout le monde. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de partager ça. Parce que ce qui m'arrive à moi, je suis l'exemple pour 37 500 millions de population au Canada. Euh, Comme on dit, je suis un cas particulier, je suis un, un cas spécial. J'ai la connaissance pour être capable de vous l'expliquer. Et ce que je vous dis, ce pas, ça ne sort pas, pas, ça tombe pas des arbres, c'est pas improvisé ou quoi que ce soit. Je l'ai vécu. C'est du vécu depuis plus de 25 ans. Et depuis plus de 25 ans, je me fais fourrer par nos gouvernements. Et euh, là, ben, je pense que c'est le temps que les gens commencent à se réveiller. Puis Au fait, je viens de mettre un document, c'est Guy Boullian, concernant euh, les antennes euh, qui vont être installées un peu partout. Euh, le, dans le, les antennes, c'est des transmissions G5, ou 5G, c'est-à-dire, des transmissions 5G, et euh, ça va créer des cancers partout. Et euh, On est un laboratoire de, dans la nature humaine, qui est utilisé pour toute la planète, et c'est à Montréal que ça commence. Et vous écouterez euh, ce que j'ai rendu public sur Facebook, et ce que euh, M. Guy Boulian a rendu public aussi sur Facebook. Allez sur son site Guy Boulian euh, sur Internet. Il vient d'être bloqué sur Facebook, mais euh, euh, il faut quand même partager, essayer au possible de vous renseigner sur tout ce qui se passe actuellement sur les antennes 5G, euh, qui, qui tout simplement nous a condamnés à mort. On est condamnés à mort par les antennes 5G. Et euh, ça a été adopté par l'Union des municipalités du Québec pour installer ça dans les grandes municipalités comme euh, euh, milieu ou région pilote pour toute la planète, puis ils savent déjà tous le, le, le, le, les problèmes, toutes les maladies. Le cancer va se propager d'une façon extraordinaire ici. Et euh, eux autres, ben ils s'en foutent. On est des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Et euh, Ils vont tout simplement continuer à faire rentrer des, des gens d'autres pays, d'autres cultures et tout ça. Puis eux autres aussi vont être victimes, pas comme nous de tout ça. Là-dessus, je vous souhaite bonne journée.